Je ne vais certainement pas doubler euh, les études qui ont été faites sur nos sites et que vous retrouverez sur le net à travers deux sites particuliers. Le premier, c'est « Jusqu'à ce que la mort nous sépare » et le second, c'est « Adultère et divorce, que faire ?» euh, La majorité des articles ont été euh, rassemblés dans le blog « Déborah Esther Lieber » toutattaché.org Donc là, vous allez sur ce blog et vous cliquez sur l'onglet L'alliance en Jésus-Christ. Il y a un petit menu déroulant et vous trouvez le mariage. L'alliance en Jésus-Christ. Bien sûr, le premier point, le mariage, est une alliance de sang. Et je ne vais pas l'expliciter. Vous euh, pourrez tout retrouver. Euh, l'enseignement sur, euh, sur le site et si vous avez des questions euh, n'hésitez pas à les poser par le biais du formulaire contact le mariage est une alliance de sang et une alliance de sang c'est pour la vie jusqu'à la mort c'est pour la vie jusqu'à la mort et le deuxième point qui est aussi important à retenir avant de pouvoir aborder la compréhension du mariage, eh bien c'est que le mariage humain n'est que le reflet ou l'image du mariage divin de Christ et l'Église, si on prend le côté collectif, ou de Dieu avec l'âme. Donc le mariage en fait n'a de sens, le mariage humain n'a de sens, que par là. C'est une alliance de sang qui est le reflet d'une réalité invisible divine. Et lorsque je parle de Christ et de l'église, bien sûr, je ne parle pas du, des églises euh, clochers ou des églises historiques, mais de l'église corps de Christ, l'église que certains appellent mystique, je n'aime pas trop ce mot parce que pas, ça peut prêter à confusion mais c'est bien réel c'est ce corps de Christ qui est composé de l'ensemble de tous ceux qui ont mis de façon active leur foi en Jésus Christ pas ceux qui ont été baptisés en tant que chrétiens pas ceux qui ont fait une profession de foi, mais ceux qui mettent, qui ont mis et qui mettent jour après jour parce que c'est Dieu est le Dieu de l'aujourd'hui et du maintenant et notre foi doit être une foi vivante de chaque instant l'église, corps de Christ est donc composée de tous ceux qui sont vivants qui ont la vie de Christ un corps a la vie de la tête si Christ est la tête l'église, le corps le même, la même vie circule dans la tête et dans le corps vous êtes bien d'accord avec moi et qu'est-ce qu'elle quel est le moyen, quel est le véhicule de cette vie bien, c'est le sang. La Bible dit « Le sang, c'est la vie ». C'est donc le sang de Jésus-Christ qui euh, est notre vie. C'est parce que nous avons saisi par la foi la valeur de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et son sang versé que nous pouvons non seulement nous reconnaître comme des enfants de Dieu, mais un enfant, qu'est-ce qu'il a Il a la vie de son Père. Et le sang de Jésus-Christ, c'est ce qui nous relie les uns aux autres. Donc font partie de l'Église corps de Christ exclusivement ceux qui ont une foi vivante, pratique, concrète, de chaque jour, de chaque instant, et qui cette foi est en Jésus-Christ, cette foi est en Dieu. C'est plus que croire en Dieu C'est croire en Dieu C'est-à-dire ce qu'il dit Parce que Dieu est le Verbe Dieu est, est Parole Jésus-Christ a pour nom Parole de Dieu Et nous avons besoin d'entendre Cette Parole parler à notre cœur Et je fais une parenthèse La Parole de Dieu n'est pas la Bible Et la Bible n'est pas la Parole de Dieu Même si la Bible qui contient les Saintes Écritures, témoigne de Jésus-Christ, comme lui-même l'a dit à ses disciples, et spécialement aux disciples d'Emmaüs. Regardez Jean 5, euh, Jean chapitre 5, l'évangile de Jean chapitre 5 et verset 39, et vous verrez comment euh, le Seigneur s'adresse aux Juifs qui étaient des élèves des Saintes Écritures, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, et qui sondaient l'Ancien Testament, et qui ne voulaient pas venir à Jésus. Parce que l'Ancien Testament ne peut pas apporter la vie, pas plus que le Nouveau d'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Mais par contre, Jésus rappelle que les Saintes Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, puisque à son époque il n'y avait que l'Ancien Testament, il a bien attesté que ces Saintes Écritures témoignent de lui, témoignent de lui. Donc c'est très important de voir le corps de Christ tel que Dieu lui le voit, le conçoit, l'entend, afin de ne pas faire d'erreur et surtout risquer d'entraîner des personnes non nées d'en haut, dans l'illusion de faire partie du corps de Christ. Et c'est pour ça que le mariage est si mal compris, et en plus parmi les chrétiens, parce que nous, nous avons fait des, des, des amalgames et... Euh, il nous a été souvent prêché des choses qui ne sont pas justes selon les Écritures. Soyons comme les Juifs de Béré qui vérifiaient les, les, la parole euh, que leur apportait l'apôtre Paul. Pourtant, l'apôtre Paul était quelqu'un de, <rire> de respectable et qui avait été élevé au pied de Gamaliel et qui connaissait vraiment les saintes lettres euh, parfaitement. Eh bien, les Juifs de Béré étaient nobles, Il est dit, les Écritures disent que ils étaient nobles et ils vérifiaient dans les Écritures tout ce que l'apôtre Paul leur enseignait. Donc nous avons besoin, euh, surtout dans cette euh, étude sur le mariage et la sexualité, de tout rapporter aux Écritures, de vérifier ce qui est dit, de vérifier ce que nous comprenons aussi avec euh, l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est le grand enseignant, qui est aussi le grand communicateur et qui va nous faire... Euh, nous faire aller dans toute la vérité. Il s'est engagé à nous conduire dans toute la vérité et Jésus-Christ nous l'a rappelé. Il le rappelle à ses disciples, le Saint-Esprit, l'Esprit-Saint, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité et vous rappellera les choses que je vous ai dites. Le deuxième grand point que je voudrais mentionner, donc le premier c'est l'alliance de sang, on pourrait dire même le troisième point, le premier c'est l'alliance de sang, le mariage est une alliance de sang. Le deuxième, c'est l'image du mariage divin, Christ et l'Église, ou Dieu avec notre âme. Le troisième point, c'est que le mariage n'est pas la sexualité, et que la sexualité ne fait pas le mariage. Alors, ça peut paraître surprenant, mais ce que je vais vous dire, et nous l'étudierons ensemble, et nous le vérifierons ensemble, c'est que Dieu n'a jamais voulu la sexualité humaine telle que nous la vivons, même, euh, je veux dire, euh, normalement, alors encore plus avec les déviations, bien sûr, ça nous le comprenons, mais je répète, Dieu n'a jamais voulu la sexualité humaine comme mode de reproduction tel que souvent on nous le fait croire et, et on dit, mais Dieu a donné la sexualité. Non, Dieu a permis la sexualité dans un cadre bien particulier qui est celui du couple. Dieu n'a jamais décidé la sexualité animale comme étant la sexualité humaine. Ce n'était pas dans son objectif. Mais nous verrons ça plus en détail. Je sais que ça va soulever beaucoup de remous, mais... Peu importe, euh, je crois que vous ferez comme les juifs de Béret, et vous irez vérifier si ce que je vous partage est juste en Dieu ou pas, si c'est selon les Écritures ou pas.